Allez, aujourd'hui, on a le plaisir, et ça fait longtemps qu'on en parle, de présenter euh, quasiment toute euh, la gamme euh, de la Légende des cinq Anneaux de FFG EDGE, que, euh, que, que FFG et EDGE ont, ont eu l'amabilité euh, de nous envoyer, et on commence par les remercier. Ouais, merci beaucoup. Parce qu'ils nous font confiance, et que c'est la première vidéo... Euh, d'une grande série parce que moi le jeu on y reviendra à, en conclusion m'a vraiment pris au ou trip ouais, ouais pris au ou trip donc euh, voilà on va présenter très succinctement euh, le kit d'initiation parce que j'ai déjà fait une présentation des kits d'initiation de Star Wars et on est sensiblement sur la même dynamique ouais. euh, on va parler quand même un petit peu plus euh, de façon un peu plus avancée un peu plus poussée du livre de règles et le terme n'est pas galvaudé. Non. On vous présentera également euh, ce magnifique écran euh, de, de, de MJ. On abordera euh, l'outre-monde qui euh, sort euh, ce vendredi. Donc là aussi, une exclue euh, sur la page. Euh, encore merci FFG pour la confiance. Et puis ben, on va parler un peu ben, de ce fameux système 2D, puisque c'est un peu les mécanismes du jeu. Donc il va falloir qu'on qu les, euh, qu les aborde. Je commence... Très rapidement sur euh, le kit d'initiation, si tu veux, tu vas bah, tu peux le, on, on peut le l'avancer, voilà, le, le, le mettre en avant. Euh, L'idée, c'est exactement le, le même concept en, en fait que euh, Star Wars, qui avait été initié par Star Wars. On est toujours sur la boîte Conflex, ouais. qui euh, qui vieillit très mal, <rire> donc. Euh, euh, soyez euh, bah, passer un level quali, puis faites-nous un truc qui s'ouvre comme ça, là, euh, quand on, qu on est amoureux. quoi ouais, parce Ça coûte que plus elle... cher à faire, mais ben, euh... bien sûr que ça coûte plus cher à faire. Mais ça, euh, ça c'est presque du one shot, c'est-à-dire que tu l'ouvres, euh, bon, et elle gnoque. C'est dommage. Elle est pleine de vide. Elle les pleines de vide, elle a la, la, la, ce qu'on appelle sur la page la, la, la tranchée de FFG. C'est ça. <rire> que tout le Donc, monde connaît que, maintenant. Que tout le monde connaît maintenant. Non, le gros avantage de, cette, de, de ce kit, euh, blague à part, c'est un, euh, pour une somme largement modique, euh, vous avez les dés, le set de dés, donc ça c'est toujours intéressant de partir avec le 7 de dés, même si idéalement pour du confort de jeu il faut le compléter par un set de dés, supplémentaire, un 7 un, un de, de dés supplémentaire qui se trouve quand même encore assez, assez facilement pour le moment. Truc vraiment euh, sympa c'est que vous avez des personnages pré-tirés, donc si vous n'avez pas d'expérience... Euh, en jeu de rôle, ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir des personnages pré-tirés. On y reviendra parce qu'on regardera ouais. euh, une fiche de, de, de, de persos ensemble. Il y a 5 euh, persos de mémoire, 4 euh, ou 5 persos, 4. Euh, quatre. Quatre ouais. persos pré-tirés. Donc ça c'est sympa. Euh, vous avez un scénario qui est un scénario euh, Sommes-toutes classique. À la façon des kits, ouais, ouais. des kits de FFG. Donc tout simplement au début de ce scénar, tu n'es pas Samouraï. Et euh, tu viens euh, faire un espèce de euh, combat de, de, de région, un, un truc, un tournoi. Voilà. De tournoi. Et à l'issue de ce tournoi, euh, bah, bien entendu, tu euh, nommé euh, Samouraï ou pas. Mais comme d'habitude, très didactique. Où on va appréhender les règles, aussi bien le MJ que les joueurs, tous ensemble. Et C'est euh, mm -hmm. en ça que ça a un intérêt. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'on est sur euh, un, un format avec... Un, un, un livre de scénario qui est totalement didactique avec effectivement des parties où ça va vous dire si vous voulez euh, lire cet encadré euh, aux joueurs parce que vous êtes débutant au MJ, euh, vous pouvez le lire, si vous voulez le paraphraser, vous le paraphrasez. Ça va vous tenir euh, vraiment, vous, vous emmener dans le scénario en même temps que les joueurs. Alors, il est bien entendu conseillé de le lire avant, c'est très important, oui, euh, de l'avoir totalement paluché pour ne pas, pour pas avoir de cliffhanger qui vous étonne autant. Mais vous avez vraiment, voilà, tous les PNJ sont tirés, euh, tous les équilibrages sont faits, vous avez même des conseils sur les seuils de difficulté ouais. qui vous sont proposés, c'est vraiment euh, super bien fichu comme, comme scénario. On nous prend par la main pour, pour découvrir le, le système de règles qui n'est pas forcément intuitif au départ. Oui, qui n'est pas intuitif, qui euh, se base quand même un tout petit peu sur le doublon de dés qu'on a déjà euh, sur euh, sur Star Wars. Je suis obligé de faire euh, le comparatif. C'est pas Star Wars, le même système, mais oui, c'est pas le même des, des propriétaires avec des. On, on y reviendra. Vous avez également l'avantage d'avoir un, un livret de règles qui est condensé. Hein, donc c'est un livret de règles mmh. qui est quand même un petit peu plus un petit peu plus light hein, puisque c'est celui-ci. Donc c'est vrai que c'est assez fin. Hein. Vous allez voir que ouais, le livret initial est. Euh... L'avantage de ce livret de règles, c'est que tu le poses sur la table. Euh, à disposition des joueurs, ouais. et n'es pas obligé comme ça d'aller palucher un énorme bouquin de référence mmh, mmh, mmh, euh, qui mmh, va faire perdre du temps. Avec, euh, comme d'habitude, euh, les petites fiches à la fin euh, récap, euh, essentiel et euh, oui, non, vraiment, c'est toujours aussi, euh, aussi donc, quali et aussi bien donc fait. Donc moi, MJ, je, je, je suis pour ce genre de truc et que mmh. je vais mettre à disposition des joueurs. D'accord, ok, très bien. Et puis... La carte. La carte <rire> Magnifique carte de Rokugan. La carte de Rokugan. C'est celle-ci ou c'est celle-là Alors, En tout cas, les deux sont magnifiques. Non, non ça c'est celle-ci. Celle de, ouais. de, de, ouais. Là, on a, euh, on a la carte euh, de Rokugan qu'on va retrouver dans euh, le livre de règles initiales, ouais. mais au format A4. et Donc, ce n'est pas, pas très sympa. Ça, vous le posez en plein milieu. Alors, bien sûr, cette carte, elle est livrée avec le scénario euh, initial, et donc euh, bah, le scénario initial, on va on va retrouver effectivement des éléments... Euh, de Château hein, fantastique fantastique, c'est chouette, hein Et d'une sobriété qui colle vachement bien à l'univers. Ah ouais, c'est top. On a vraiment une, une partie-prix euh, partie graphique, tout, tout en mode estampe, on y reviendra, qui voilà. est euh, qui est, qui est ultra qualité. Voilà, très rapidement, euh, à quoi correspond euh, le kit euh, d'initiation on va aborder un petit peu euh, des choses un peu plus dures. Ouais. <rire> Tiens, je te laisse mettre ça Quoi en arrière. C'est donc euh, ce livre de règles. Alors, ce livre de règles, il a euh, ses avantages et puis il a euh, des limites que j'aborde tout de suite. C'est qu'il y a marqué livre de règles dessus. Et ah, on ne trompe pas sur la marchandise. On nous trompe pas sur <rire> la marchandise. Il n'y a que euh, de la règle dedans. Alors il y en a pour euh, 300 pages, je ouais, crois. Ça, hein? ça, ouais. 300 pages de règles. Il n'y a quasiment pas de fluff non. à l'intérieur. Et c'est le... soit un, un point négatif, soit un point positif. Comme tu le disais, je vais te passer la parole pour l'initiation. Pour le débutant, c'est peut-être un peu ligne. C'est un, un, un peu rugueux. <rire> <rire> <Rugeux. rire> c'est un peu rugueux pour un maître de jeu qui voudrait débuter par, ce, par cette gamme, qui somme toute est, est, est quand même magnifique mais effectivement sans passer par le kit d'initiation attaquer directement sur le livre de règles ça peut être impressionnant mmh. ça peut rebuter de premier mmh. abord parce que ça fait une somme une connaissance une de connaissances à acquérir euh, qui, qui peut refroidir euh, le plus d'un d'entre nous en fait donc euh, attention quand on achète le livre de règles on sait que là on va taper dans le dur et qu'on va aller euh, décortiquer le système jusque dans ses tréfonds voilà alors en fait ce qui se passe c'est que euh, on va on va on va le feuilleter un, un, un petit peu pour pour regarder mais il est structuré euh, de façon assez, euh, assez logique, c'est-à-dire que vous avez une première partie qui va vous expliquer, euh, bah, bien entendu, les règles du jeu, comment on, on fait les tirages, euh, comment on résout, en fait, euh, les, les, actions. Les, les, les actions. Ensuite, vous allez avoir une partie qui est euh, dédiée à la création de votre personnage, et Dieu sait que celle-ci est immense, parce qu'il euh, faut à la fois créer un personnage euh, physique, mm. mais il faut énormément s'attacher au mental. Oui. Au spirituel, au mental, à sa psychologie. Alors, c'est l'avantage de, de ce jeu en particulier. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure avec les prétirés du kit d'initiation, je pense que l'intérêt de L5K, c'est que le jeu commence avec la création de personnages. Ah, oui. C'est-à-dire qu'avant d'attaquer la partie tous ensemble et de bosser un scénario, je pense que créer son personnage avec le maître de jeu, c'est déjà la première phase mmh, du mmh, jeu. Mmh, mmh. Parce qu'on va le fouiller, les personnages. Là, on va aller vraiment dans le détail. Vous et en avez euh, pour une après-midi hein. On peut ah oui. On peut, si on veut oui, dé oui. dé décrire le background, euh, toute l'histoire du. Il faut choisir le clan. Ouais. C'est un jeu de clan, il faut le savoir. Une fois qu'on a choisi le clan, il faut choisir la famille. Ouais. Une fois qu'on a choisi la famille, il faut, il faut aussi. Anticiper son propre personnage. Il faut choisir le, le, le, le, le, seigne le seigneur. Ah oui, le seigneur. Seigneur Ah, j'en suis clair. Ouais. Le seigneur. Non, que là. Ouais, ouais. Le seigneur il faut choisir la voie qu'on veut euh, prendre. Ouais. Après, il va falloir tirer le perso vraiment en mode bah, « je me donne un prénom, euh, je vais... » Il y a euh, des aptitudes, mais il y a des métiers à tirer, ouais. il y a des compétences. Alors bien entendu, si je, si je pars sur du forgeron, j'aurai plus, machin, euh, à tel truc. Hein. Mais ça va vraiment très très loin et ça prend quasi euh, la, la, la moitié du bouquin. Quoi, du hein. travail d'orfèvrerie Alors c'est pour ça que... Ce qu'on en parlait tout à l'heure, pour moi c'est vraiment un jeu de rôle de campagne dans lequel tout le monde va s'investir, mmh. le, le maître de jeu comme les joueurs, mmh. et qu'on va vraiment détailler les personnages au maximum, ce qui va donner la richesse du jeu, voilà. mmh. c'est l'intérêt. Est-ce que du coup euh, on n'est pas euh, sur un jeu de rôle très très très très ambitieux, enfin très ambitieux, historiquement les jeux de rôle sont déjà ambitieux, il y a beaucoup plus ambitieux que celui-ci, mais... Au vu de la gamme de Edge, est-ce qu'on n'est pas sur la partie la plus ambitieuse Alors c'est pas un jeu, que je... un jeu de rôle que je conseille, mais que je ne conseillerais pas à des gens qui veulent faire du one shot. Mm -hmm. Genre, euh, allez ce soir on se fait une ouais, bah là, partie de jeu de rôle. Ouais, on est d'accord. Ouais, allez je te fais une enquête, appel de Cthulhu, et on y passe la soirée, peut-être deux soirées. C'est pas possible, Fin de l'histoire. Là. Là, là on part sur quelque chose, à mon avis, d'un peu plus profond, et euh, on perdrait de la saveur du jeu si, si on euh, si ne faisait pas ça. Mais euh, attention, voilà, c'est juste pour être conscient de vers quoi on mmh, va quand mmh, on rentre dans mmh, le, mmh. la Légende des 5 Canons. On part sur du long terme et du fouillé. Après, évidemment, on va se retrouver du coup, avec un jeu qui est, euh, euh, qui est de longue haleine, euh, qui est peut-être pour des joueurs experts du coup. Alors les joueurs, peut-être pas. Un MJ qui à mon avis est à l'aise avec, euh, avec euh, justement le fait d'appréhender un système qui n'est pas lourd mais euh, méticuleux donc je pense qu'il faut que l'OMJ ne soit, euh, soit mmh. pas trop débutant même s'il est passé par le kit d'initiation euh, voilà, c'est exigeant mmh. après les joueurs il faut qu'ils soient vraiment dans le mood c'est à dire que là on sait vers quoi on va on va vers du Japon féodal avec du fantastique effectivement on va créer des personnages hyper typés ouais. donc euh, voilà il faut que les joueurs ils soient en soient conscients et qu'ils soient prêts à faire l'effort d'interpréter un personnage qui sera, euh, qui sera détaillé euh, à son plus haut point on va euh, on va euh, rapidement euh, euh, couvrir le jeu, enfin, couvrir le livre, si tu veux bien. Bon, on a une introduction sur l'Empire d'Emeraude. On est sur une partie introductive. Bienvenue dans l'Empire d'Emeraude, mais clairement... Alors, c'est des pages qui sont jaunes. Tu vois, le monde de Rokugan, c'est rien. C'est rien du tout. Et là, après, vous avez les cinq anneaux, Samouraï et la société. Euh, Description bon. rapide, euh... Alors c'est marrant parce que après derrière au vu des choix qu'on va te demander de faire si t'es pas euh, à l'aise avec euh, l'univers des samouraïs les contraintes des samouraïs et tout ça je, je, moi j'ai peur que tu galères quoi ah, il faut un MJ qui te briefe bien dans ce cas là on est d'accord euh, oui c'est un jeu où il faut être conscient voilà conscient de là où on va Là, on a les clans. Alors, tu vois, un tout petit pavé, euh, un tout petit pavé euh, par clan, c'est quand, euh, quand même... Voilà, ça va Alors après, quand on choisit le clan, on a quand même une présentation un peu plus, euh, un peu plus détaillée. Voilà la carte que je, que je disais tout à l'heure. Donc, au format A4, c'est quand même dommage. L'avoir en grand format dans le en kit d'initiation, c'est pas mal. Et puis, voilà, Direct. ça y est, on est à la page 21. Et on part directement, euh, on part directement sur, euh, sur les règles du jeu la présentation des règles du jeu. Pour revenir sur l'univers vite fait, il faut quand même dire que Rokugan, c'est un univers qui a 25 ans maintenant, hein, à peu près, mm -hmm. euh, inspiré d'un jeu de cartes au départ. Hein. Ouais. C'est un jeu qui, de existe, qui, existe, qui existe toujours. Qui existe toujours puisque, ah. Et d'ailleurs, ils ont bien fait le truc, c'est qu'ils ont ressorti le jeu de cartes d'abord et ils nous sortent maintenant le jeu de rôle. Mm -hmm. Donc on, on garde l'esprit de cette longue gamme qui date de, de la fin des années 90. Mm -hmm. Donc l'univers de Rokugan, même s'il n'est pas décrit là, effectivement, il y a la matière pour déjà se renseigner et savoir où on va. Mm -hmm. Voilà, d'accord. Alors... Bref, en plus, en plus ce, qu est intéressant, ce qui est intéressant, parce que je, je rebondis sur ce que, tu, sur ce que tu viens de dire, c'est qu'avec euh, euh, ce, ce jeu de cartes, on a euh, toute une manne euh, graphique. Ah ouais. euh, on, a, on a vraiment un, un, un, un, une pluralité, une banque d'images ah ouais, ah. qui, qui est inépuisable. On la retrouve dans le livre de règles, ouais. c'est-à-dire que dans le livre de règles, où il n'y a, a pas une page... Livre de règles ouais. où il y a la même image, quoi. C'est hallucinant. Est On est sur un univers aussi euh, prolifique euh, que Star Wars. Après, la seule difficulté qu'il y a, c'est que Star Wars euh, s'appréhende de lui-même. Si tu veux, tu pas besoin d'aller chercher de la recherche. collectif. Voilà, c'est l'inconscient <rire> collectif. Rokugan, non seulement, bah déjà c'est l'univers des samouraïs, enfin, mmh. attention parce que c'est super renseigné, mmh. donc il ne faut pas partir avec des a priori sur, le, sur les samouraïs, il faut vraiment se renseigner, c'est vraiment du jeu euh, ultra, euh, ultra quali. Là on a euh, donc très rapidement euh, la présentation euh, du, système, euh, du système 2D, avec dès euh, la euh, seconde page du livre de règles, un exemple voilà. de, euh, de, de situation. Donc en fait, euh, dans cet exemple, on va le faire ensemble très rapidement pour voir un peu comment, comment ça fonctionne. Euh, c'est euh, Sakura qui euh, poursuit euh, un mec euh, sur un toit euh, enneigé et puis elle veut, euh, elle veut passer en fait, euh, d'un euh, toit, oui. toit à l'autre pour essayer d'attraper euh, le type. Donc en fait euh, ce qui va se passer c'est que euh, le MJ euh, va lui dire bah, écoute, tu vas prendre ta euh, compétence euh, forme ouais. et puis bah, étant donné que tu es quand même dans le, dans, dans, dans, dans le feu de l'action, tu vas utiliser l'anneau du feu. Alors c'est quoi histoire cette histoire d'anneau on va on va regarder ensemble une fiche peut-être commencer par là voilà ça c'est c'est parlant assez parlant Tu laisses nous en parler un petit peu Bah on parle bien du, du jeu qui parle de la légende des cinq anneaux, donc voilà. ce, qui va définir, ce qui va définir le tempérament d'un personnage, ça va être les cinq anneaux qui sont décrits ici sur la feuille de personnage, mmh, mmh, mmh. qui sont la terre, l'air, l'eau, le feu et le vide, et euh, dans lesquels euh, des points auront, auront été répartis, ce qui va donner une tendance au personnage, mais on va voir, enfin ça va donner une influence sur toutes ses actions. Alors, c'est ce qu'il est intrinsèquement, mais c'est aussi la façon dont, avec laquelle il va agir, voilà. Et là, dans la situation que tu as plantée, on a compris que le personnage était dans le feu de l'action, sans faire de mauvais jeu de mots, et que bah, ça va solliciter un anneau en particulier. Exactement. En fait, euh, la première chose qui se passe quand euh, on va euh, définir une action dans le jeu, c'est de dire quelle est la compétence associée voilà. que je vais utiliser. Effectuer un Donc... test, c'est deux choses. C'est la compétence d'abord, puisqu'effectivement... Et ensuite, la... la façon dont j'appréhende la et situation. Voilà. Et la façon dont la situation est appréhendée. Est-ce qu'on l'appréhende avec... Est qu avec beaucoup de calme et de sérénité, ou est-ce qu'au contraire... On va droit au but Est-ce qu'on fonce mm -hmm. dans le tas Et, et là, euh, le maître de jeu va définir l'anneau qui va être utilisé. Alors, il, il définit l'anneau, mais c'est un véritable échange euh, qu'il y a en fait entre euh, le joueur, presque une négociation ouais. qu'il y a entre le joueur et le MJ. C'est-à-dire que euh, le joueur doit d'abord dire quel anneau il estime oui. euh, être celui qui est le plus approprié au vu de, sa... ah, de son appréciation. Et le MJ, soit le conforte, soit le corrige. Alors après, il n'est pas expliqué euh, dans le livre si c'est le MJ qui a le dernier mot. Mmh. Pour moi, bah, si. Si. <rire> Quand même, t'es MJ, toi. <rire> euh, mais euh, j'aime bien cette, cette réciprocité, cet échange. Et tout au long du jeu, c'est comme ça. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'il y a constamment des échanges entre le MJ et le joueur, de la négociation, de la négociation bienveillante, mais de la négociation. Et je trouve ça, je trouve ça super sympa. Donc effectivement, on va dire, bah, voilà, je, vais, je, vais faire, je vais faire un, un, un, bah, un saut, jet de forme, donc, je vais utiliser un jet de forme. Et puis euh, ensuite, je vais regarder comment j'appréhende cet événement. Et euh, bah, en l'occurrence, là, c'est le feu parce qu'ils sont en pleine poursuite. Ils sont sur les toits et donc on utilise le feu. Alors voilà les, les, les postures hein, de, de confrontation. L'air, la terre, le feu, l'eau et le vide. Euh, donc euh, bah, l'air, c'est plutôt... Alors ce qui est intéressant... C'est que ça va modifier. Ça, va modi ça c'est les modifications. Ce qui est intéressant, c'est que bon, si j'appréhende avec l'air, c'est plutôt gracieux, astucieux et précis. Euh, si c'est euh, la terre, c'est plutôt euh, ferme, stable et, et, et consciencieux. Donc là, genre, je me mets en mode posture de combat, j'ai plutôt euh, intérêt à m'ancrer dans le sol. Ouais. Mais c'est cohérent. Oui, voilà. bien sûr. Le feu, ben, direct, féroce et Et, et euh, inventif. Et, et inventif. L'eau équilibrée, euh, flexible, euh, voilà, flexible. la perspective. Et puis, l'anneau du vide, qui est un de mes préférés, qui est illuminé, concentré et mystique. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Ce qui doit être subtil à jouer. Hein. Ce qui doit être très subtil à jouer. Après, vous avez des postures de confrontation. On y reviendra plus tard. Mais euh, en air, euh, l'ennemi ajoute un au niveau de difficulté euh, de son seuil de son difficulté. Donc, euh, après... Ça s'associe, c'est-à-dire que si je pars du principe que j'utilise l'anneau de l'air, en plus, il va y avoir cette, y cet élément qui va s'ajouter. Mais là, sur on, est, on est déjà sur un, ouais. sur un level un peu, un, peu, un peu premium, donc on va pas trop, pas trop rentrer trop, trop, trop, dans, dans ce détail. On revient à notre demoiselle qui veut faire son saut. Donc, pour, pour sa capacité, elle a un seul blancs oui. Donc ça c'est sa capacité c'est euh, La compétence la compétence euh, Qui est représentée la, par les dés de, 12 de, de blancs, blancs voilà. Et puis comme elle va appréhender les choses Avec le feu, oui. elle va lancer également 3D, 3D parce qu'elle a une valeur de 3 en feu Voilà, exactement Et alors ce qui va se passer c'est que On va lancer euh, cette main là Et on va conserver des dés Et on va en rejeter Alors combien on en conserve On en conserve autant qu'on lance de dés noirs De dés d'anneau Voilà, tout à fait C'est à dire que si j'avais lancé que 2 dés noirs des que résultats 2D. que j'avais ici, j'en conserverais que deux. Je pourrais avoir trois dés de compétences et deux dés d'anneaux. Je ne que 2D. Exactement. Je pourrais avoir ça. Si j'ai ça, je ne conserverais que deux dés. Alors pas forcément les noirs. Non. Je vais conserver ce qui m'intéresse, mais je conserve autant euh, de dés euh, que je lance Allez, du coup, moi, je dois sauter par-dessus un euh, toit. Un toit. En y mettant toute ta fougue. En y mettant toute ma fougue. <rire> Donc anneau du feu, 3 Anneau de feu, 3 Et, et puis ma compétence, compétence, parce que t'as un en forme. Un en compétence. Allez, un balance, crac. Ah, okay, ah, bon bah, résultat. Écoute, et bah, est il est très bien. Il est très bien. Alors en l'occurrence, euh, là, moi, euh, je réussis, puisque je fais une réussite, deux de, réussites, trois, trois réussites, quatre, quatre réussites. réussites. Sauf qu'on qu a 3 dés de, d'anneau, de, donc on en, on en un... garde. On en garde. Que 3 Que 3 Donc je vais en enlever un. Donc... Il y a des conflits, alors déjà celui-là, je vais le prendre parce qu'il est, il est intéressant, hein. il est tout seul. Et puis bah, maintenant, je vais en garder euh, deux autres, qui moi, être une réussite et un conflit. Ouais. d'accord. J'aurais pu avoir une aubaine. Oui. Donc l'aubaine, c'est quoi C'est de la négociation. C'est-à-dire que euh, à quoi ça correspond dans Star Wars C'est l'équivalent des avantages. C'est ava les avantages dans Star Wars. Et euh, les avantages dans Star Wars, c'est de dire, euh, bah, j'ai planté mon jet, j'ai je, raté, mais, mais, mais euh, oui. j'ai créé une situation favorable. Voilà. pour moi ou un ami euh, dans, le, dans, dans le tour à venir par exemple j'ai pas réussi à ouvrir la porte mais j'ai fermé la porte de derrière et euh, du coup c'est par cool. exemple par exemple là euh, c'est exactement euh, le même principe c'est que vous avez euh, une aubaine vous pouvez améliorer alors, pour le coup mon saut non seulement je le réussis mais comme j'ai une aubaine, je pe peux dire que euh, wow, le mec, euh, il, il me voit sauter et il se dit euh, « la vache, je suis dans la merde ». Ça peut l'impressionner. Ça peut l'impressionner. Donc ça peut être exactement ça. Et cela, puis, dit. cela dit, il y a des <rire> conflits. Alors les conflits, ce n'est pas vraiment quelque chose de très très très grave. Mais c'est quelque chose qui va euh, se capitaliser dans ton, euh, dans ton profil. Et qu'on va retrouver ici. C'est euh, la notion de, de sang-froid. Donc là, on est euh, sur, sur Akado euh, uh, Masako, qui est, euh, qui est du clan du lion. Il a 12 en sang-froid. Et à chaque fois que je vais choper un conflit dans mon dé, je vais venir ajouter une valeur ici, de ouais. conflit ici. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et à partir du moment où j'égalise ou je dépasse euh, seuil. Mon, mon seuil de, de conflit, je vais perdre la face. Et perdre la face dans le monde du Japon, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On voilà. est censé euh, ne faire transparaître aucune émotion Exactement. et rester maître de soi en toute, euh, en toute occasion donc il y a plusieurs façons euh, d'appréhender le jeu Un, on a les caractéristiques comme dans n'importe quel autre jeu euh, euh, classiquement euh, classique, euh, ouais. jeu de rôle deux, on a cette notion de ring, là, que moi je trouve super intéressant, qui est comment j'appréhende la situation. Est-ce que je l'appréhende de façon fougueuse Est-ce que je suis posé Est-ce que je suis dans la réflexion Est-ce que je suis dans la négociation Et en l'occurrence, cette négociation, elle a toujours lieu dans un échange entre euh, le MJ et le, et le personnage joueur. Et du coup, comme tu le disais tout à l'heure, ça aide à parfaire et à construire son personnage ouais. au fur et à mesure ouais. ouais, joue. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on sent bien que quand Toto sera là, <rire> ça, sera, dans la terre où ça, ça sera feu et terre tout le temps. Par exemple, par exemple. Au risque de créer du conflit. Au risque de créer beaucoup de conflits. Et, euh, et que quand moi je serai là, ce sera le vide. Peut-être. <rire> quoi qu'il en soit... Enfin, entre les deux yeux, j'espère. Alors, quoi qu'il en soit, euh, indépendamment donc de, de cette mécanique... Mais c'est ça ce qui donne la couleur asiatique, je ouais. trouve, au jeu ouais. Ça ça fait. Fait. Top. La façon dont tu appréhendes la situation. Mm -hmm. Et c'est propre, hein. on en avait parlé pendant Star Wars. On avait dit est-ce que euh, on pourrait faire ça avec Star Wars Peut-être pas, ça s'y prête pas. Tu m'avais très justement corrigé. Mais pour ce jeu-là, ça s'y prête parce qu'il s'agit de, euh, de la posture du, du personnage tout au long de sa vie de samouraï. D'ailleurs, il faut savoir, on y reviendra, qu'on peut mourir dans le jeu. Euh, le sang-froid, quand il est dépassé, on perd la face. Et donc, alors, avant de perdre la face, il y a la possibilité de le redescendre. On peut le redescendre, plein de, plein de méthodes, se reposer, passer une bonne nuit, méditer, euh, méditer faire la cérémonie du thé, qui là est un truc qui vous fait vraiment baisser euh, votre, euh, votre conflit. Je crois même que tu passes à zéro. Euh, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Et, euh, et euh, sinon, perdre la face. Alors perdre la face, pas forcément quelque chose de négatif, parce que euh, ça te libère de ta condition de samouraï. Mm -hmm. Et des contraintes. Hein. Et des contraintes. Euh, de la condition de samouraï, des engagements que tu prends de servitude pour ton clan, pour euh, ta stature, ta position, et tu peux faire des choses que tu ne pourrais normalement, que tu te refuserais normalement de faire. Ouais. Fuir. Enfin, ouais. Pas classe. Laisser exploser ta colère. Laisser exploser ta colère. Euh, prendre la parole à un moment incongru pour euh, insister lourdement sur une décision qui ne se fait pas non plus. Euh, déclarer sa flamme. Euh, déclarer sa flamme. draguer la gonzesse <rire> du coin. Euh, voilà, donc, ce que je veux dire par là, c'est que de prime abord, quand on lit les règles, on se dit, ah, perdre la face, faut pas que j'y arrive. à, éviter à tout prix, hein. Mais en fait, il y a des moments où ça sera un intérêt scénaristique, ça va libérer des situations. Exactement. Et alors là, du coup, pour le MJ, c'est aussi quelque chose de super sympa. Ouais, c'est d'équilibrer euh, euh, le scénario pour qu'il y ait à un moment une montée euh, en paroxysme ouais, à fait, ouais. et qu'à ce paroxysme... Ouais, tu crées le climax Voilà, exactement. <rire> et c'est genre... Euh, euh, Ninja <rire> ah, C'est super... Et du coup, tu te, tu te libères et tu vas euh, pouvoir faire des choses que tu ne pourrais de toute façon euh, pas faire euh, autrement. Voilà en gros pour le système. Voilà en gros euh, pour le système qui, moi, m'a vraiment mais ravi. ravi. Euh, au, niveau, euh, au niveau du livre, euh, qu'est-ce qu'on va euh, découvrir d'autre il va y avoir la description des clans. Il va y avoir la description, comme je l'ai dit, hein, euh, des clans. Il va y avoir la description des euh, également des familles. Il y a toute la partie euh, de création. Alors, je cherche quelque chose d'important dans la création des personnages. Alors voilà, ça, c'est toutes les, euh, les écoles, hein. toutes les écoles. Voilà. Donc en les fonction de l'école. Voilà, voilà. Exactement. Donc, les sont les guerriers, les Shogunja, les magiciens. Exactement. Ça, c'est les écoles qu'on va choisir. Attends, je cherche un truc. Non, il y a vraiment de quoi typer un personnage au maximum. Je pense que deux personnages à l 5 ne se ressembleront jamais. Exactement. Donc là, on n'est pas dans les, dans les poncifs habituels. Où non, non, Tu non. vas avoir trois persos, trois barbares identiques. Non, non non, la non, table, non, non, non, non. chacun, chacun va, pouvoir, euh, va pouvoir se révéler, euh, Donc, se révéler à, à sa façon. D'où un bouquin aussi épais. Hein. D'où un bouquin aussi épais. Alors après, il y a toutes les, euh, toutes les euh, réputations. Il y, a, euh, réputation. il y a le mutisme, euh, il y a euh, le fait d'avoir des défaillances. Alors bien sûr, il y a des il y a des il y a des points d'avantages et puis il y a des, il y a des points d'inconvénients. In, hein. euh, vous allez avoir aussi toute une partie sur les armes. Alors cette partie sur les armes, elle est un peu euh, comment dire, un peu pauvre. Euh, par contre, c'est tout le catalogue de Matos. Ouais, c'est tout le catalogue ouais. de Matos. Et euh, bon, toi, des fois, il n'y en a pas assez à ton goût. Alors, c'est pas qu'il n'y en a pas assez. C'est pas que... prochaine extension. Tu vois, des fois, tu arrives là. Tu, tu tu flippes quoi tu arrives sur une double page comme ça tu, tu ah bah, c'est pour ça que je dis pour le MJ euh, débutant, comme je dis c'était rugueux quoi ouais tu kills team quoi comme je dis ah, bah que que ça, tu, tu, tu vomis un peu dans la boîte et euh, par contre as tous les outils pour faire pour, pour, pour te mettre dans l'ambiance as là. tous les outils pour te mettre tu dans veux faire dans une, dans une cérémonie du thé c'est expliquer comment il faut exactement exactement et puis voilà les blessures et les soins au niveau au niveau des combats alors il y a les combats en duel et les combats de masse oui alors par exemple voilà une des choses que tu peux faire en perdant la face c'est déclarer un duel ah oui. c'est quelque chose que normalement tu ne fais pas et que là tu peux faire tu peux faire grâce grâce ce système et puis à la fin les personnages PNJ. non joueurs et là vous avez toute une série vous avez euh, des PNJ de de, de et voilà euh. c'est un outil formidable pour le pour le maître de jeu bien sûr et je trouve que ils ont une super idée c'est que ton PNJ il est résumé sur ce petit tableau qui déjà te met vachement dans l'ambiance ouais, ouais. autour des cinq anneaux as les tu as les caractéristiques les plus importantes autour donc voilà, tu pourrais même l'imprimer sur une carte Une oui, carte une à jouer. Carte, ouais, Et ouais. tu as ta galerie de PNJ à portée de main, c'est super pratique. Ça, est super Et tu as aidé. un petit fleuve pour, euh, pour te mettre en condition. Exactement. Cette partie-là, elle est, elle, est, elle est super bien, euh, bien faite. Alors que bah, la partie au niveau, euh, au niveau des armes, tu vois, elle est, elle est un peu plus euh, crate. Mais, mais, mais parce que tu vas avoir. Ombrelle, pierre un, à aiguiser. Tu vas avoir euh... un supplément avec, un, avec des, des ouais, armes. En plus. Ouais, ouais, ouais, Attention, mais bon. Euh... Euh, voilà, quoi. moi je trouve ça euh, je trouve ça un peu euh, tu vois par exemple, moi il y a des armes je sais pas ce que c'est quoi c'est-à-dire que je suis obligé ouais, ce d'aller. C'est euh... important parce que c'est effectivement les armes, les armes asiatiques. Euh, ah, les équipements. C'est un Tetsubo, ça, je crois. Enfin, c'est une espèce de masse d'armes ouais. japonaise. Effectivement, tout le monde. Tu l y l y connaît faut, pas, Voilà, il faut savoir de quoi on parle. Alors, bien sûr, hein, tu auras, un tableau, auras un, un tableau récap comme ça. C'est une équipe en Tout le monde n'a pas ah, le, le, le la, la Naginata, moi, je sais ce que c'est, mais il faut ah. savoir ce que c'est qu'une Naginata. Tu vois euh, C'est quoi la différence entre un Naginata et un Yari ah. La taille et ah non, non le Yari est droit, Naginata. Euh, la, le, corps, le Yari, ouais. c'est la, une lance, ouais, en fait. Ça. Alors que la Naginata, c'est une lame court, pour, euh, pour flinguer les chevaux. Euh, voilà, donc, euh, bon... Euh, pareil, au niveau des sabres, euh, au niveau des sabres, on a... Ouais, on a mais c'est ce qui donne toute la... La... Ah, bah, toute la couleur du jeu. Ah, mais non, mais... On sait où, est où on est là. Je suis convaincu. Ouais. Mais là, par exemple, ça manque de graphisme. Ouais, c'est vrai. Cette partie-là, elle, elle manque de graphisme. Ouais, mais le bouquin ferait 400 pages si on mettait des images partout. C'est vrai. Du coup, la limite euh, de la chose, on reviendra là-dessus après, c'est l'outre-monde qui va sortir dans très peu de temps puisqu'il sort ce vendredi. Et normalement, vous regardez cette vidéo, on est jeudi, donc gros, demain et euh, bah, l'outre-monde, bah, là, c'est du fluff. Bah là, alors voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un supplément de contexte où on explique une partie de l'univers. Mm. Et c'est ça qui, si je peux me permettre de passer tout de suite au, au mauvais point... Vas-y Moi, ça nous surprend sur la ligne éditoriale qu'on ait sorti ça d'abord. Alors, l'outre-monde, qu'est-ce que c'est C'est une partie sud de Rokugan où ont été euh, exilés tous les méchants de l'univers. Ouais. Mm. On est un peu dans, comme dans le trône de fer, c'est pas au nord, mm. c'est au sud, mais on a... Le clan du crabe a, a conçu un énorme, un gigantesque mur Exactement. pour repousser les oni, les démons Exactement. et, et toutes ces sales bêtes dans ce genre, au-delà du mur. D'où le merveilleux scénario Le Masque de l'Oni. Qui va sortir aussi en même temps. Et que vous, on vous présentera. Ouais. On va peut-être faire ce scénario-là. Ah, rapidement, parce que... Ah ouais, faut pas ce soir. Non, non, oui, oui. Ah parce qu'il ne s'agit pas spoiler. Non, non, non, non on ne spoil ouais. pas les... Mais bon, Ça... ouais, moi, j'aurais pas sorti L'Outre-Monde d'abord. J'aurais sorti euh, L'Empire d'Émeraude d'abord. Mais bien sûr, on ne comprend pas on comprend pas euh, qu'on nous sorte euh, qu'on nous sorte l'autre monde avant euh, avant l'empire d'Emrod qui est à mon avis bah, bien plus utile bah pour commencer le jeu. C'est l'univers des joueurs, c'est là où ils vont évoluer. Euh, et du coup bah, ouais voilà on se retrouve on se retrouve un peu un peu embêté quoi. Hein. Bon cela dit le bouquin est génial. Hein. Ah bah, attention oui, non, euh, le bouquin, euh, il est, le il... bouquin il est génial. C'est juste l'ordre de parution qui est étrange mais. Euh... Alors il y a un truc qui est très très intéressant c'est ça c'est que pour chaque euh, zone euh, que tu vas euh, découvrir tu as un petit élément qui te permet en tant que MJ d'avoir... Comment développer, en fait ouais. Idée d'aventure pour l'intention secrète. Tu as une accroche, un développement et un paroxysme. Ça, c'est top. top pour le MJ un peu inventif qui ne va pas hésiter à improviser pour balancer ses joueurs dans une situation annexe au scénario et faire découvrir euh, bah, l'environnement dans lequel il se retrouve. Et donc ça c'est une super idée. Et donc tu vois, il y, y, y a plein d'endroits comme ça qui sont, euh, qui sont présentés euh, dans l'extension, euh, dans l'endroit le, le, ouais. en fait, euh, dans cet univers, dans cette zone en fait de, de, de Rokugan. Et à chaque fois, voilà, la, euh, les la, la danse des grunots, hop, t'as l'accroche, le développement, ouais, hein, Ça c'est une super super, ça, super, super, super, super, super bonne idée. Franchement, je trouve ça, je trouve ça génial. C'est le gros point euh, de ce genre de, de, de, de bouquin. Bon, alors en plus euh, au niveau qualitatif, euh, on, on est on est, fait euh, difficilement on... mieux. Ouais, je crois. Hein. <rire> en termes d'illustration, de qualité de bouquin, ouais. Bah, en Puis en plus, ça brille là dessus, le dessus. Non, franchement. Oh, on peut en parler. Hein. Non, non, ouais. c'est super propre, c'est super chouette. Vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça euh, vendredi euh, dans les dans les bonnes boutiques. Ça ça va, ça sur ta taf, Ça va, ça va, ça va être sympa. Aimer, vous aurez également euh, ce vendredi. Le scénario, le masque euh, de, euh, de Loni. Donc là, on ne va pas, on pas trop vous tout. en parler parce qu'on ah, va, on va, on va tout vous flinguer. Oh, putain. <rire> C'est toi le MG. Oh <rire> <rire> voilà. Et puis il euh, y a un autre scénario autre que le scénario de, du kit d'initiation ouais. qui, euh, qui est disponible. C'est celui qui est dans le merveilleux kit du MG. Kit du MJ avec l'écran. Bon, oh, donc, une œuvre d'art. Donc en gros, déjà, pour commencer le jeu, là, en France, vous avez trois scénars. Un scénario dans le kit du maître de jeu, et un scénario, donc le masque de Lonnie qui va sortir. Donc de quoi s'amuser quand même un petit moment. On se cache Allez ouais, on se cache, ça vaut le coup, hein. franchement. <rire> je crois que c'est un des plus beaux que j'ai vu dans l'intérieur de MJ. Ouais, il est, ah est ouais. ouais, ouais. Oui, il est beau. Carrément, franchement, il est beau. Moi ouais, je suis sensible au thème, donc euh, ça me touche, mais, ça... mais c'est Bon, il que... y a des gens qui, qui gringent ouais. parce qu'il y a le logo, là. Oui, bon, voilà. Bah, il y a le logo, ouais. J'en ai vu des bien plus moches, hein. Et alors, là... Euh... Bon, là, c'est moins fun. Mais euh, bah, la partie Mais cachée. Très pratique. Alors, c'est très pratique. Tu, regardes, tu remarqueras une chose, il y a les numéros de page. Et ça, c'est génial. C'est une super idée. C'est qu'à à chaque, à chaque tableau de règles qui donc, sont résumées sur l'écran, tu vas retrouver la page du livre de règles à laquelle te référer, c'est super pratique. Là on est en train de parler de, des gabarits euh, des gabarits euh, de personnages euh, à un moment parce qu'on mmh. a un point de règle à élucider mais mmh. bah, je sais que j'allais page 265 du Voilà. pour voilà. aller un peu plus dans le détail. Coup critique par gravité, page 270. Alors, alors, alors bien sûr, vous avez hein, votre tableau hein, qui, vous, qui vous récapitule le, le truc, mais... Euh... Si tu veux aller plus loin dans l'explication voilà, des règles, exactement. Bah, on... Non, ça, Là, on a, on a bien, bien. entendu, hein, pour les débutants, euh, la, la, la notion des symboles, euh, avec les succès, les succès explosifs, les obéner et les conflits dont on vous a fait. J'espère comprendre que c'était pas mal, c'était pas mal, ouais, un que un... Bah, pas mal de les capitaliser. Vous avez donc euh, l'air, euh, la terre, le feu, l'eau, euh, l'eau euh, et, le, et le vide. Un petit moment contre jour, excusez-moi. Voilà. Bon, donc pas... un, un bel écran, ouais, un bel outil bien pensé. Mieux pensé que celui de Star Wars, je ne suis pas. Plus aéré en fait. Plus moi, je aéré. Un petit peu plus aéré. Et puis le coût des pages de référence, c'est vraiment une excellente idée. Super idée, idée hein. à faire systématique. Moi j'ai toujours l'impression euh, d'être derrière un, un Falcon. Ah oui, du côté Wars. du maître de jeu, c'est moins sexy que du côté des joueurs. <rire> Exactement. Il faut l'avouer, mais bon, il a du boulot. Hein. Moi ça me fait un peu peur, je ne te cache pas. Euh, non, parce que normalement, euh, c'est moi qui. C'est ce qu'on attend. Celui-là, c'est pour, euh, pour ma gueule. Donc bah, le, le MC ce sera moi. C'est peut-être un peu casse-gueule. C'est peut-être non, peu... non non moi je, sens, je te sens prêt là. C'est vrai. En plus si ton machin le travail tu vas t'aller au numéro de page. <rire> voilà voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, la légende des cinq anneaux. Oui. Euh, je crois qu'il y a Kevin aussi qui avait envie euh, euh, il avait envie de, de masteriser le truc. On va on va on va négocier. Il est caché derrière la caméra en fait. Hein. Vous vous ferez vous un duel pas, mais, euh, on fera peut-être un duel de MJ. <rire> voilà on, ce qu'on voulait vous présenter. Kit d'initiation, bouquin de règles dont on a vraiment dit que c'était du bouquin de règles, exclusivement de règles. Le malus euh, sur les bouquins d'univers, donc si vous voulez avoir des informations sur l'univers, il va falloir acheter ces livres-là. Si vous voulez pas devoir creuser Internet, en même temps, il y a un moment ça fait plaisir aussi de creuser un peu le web, mais quoi qu'il en soit. Pourquoi euh, Emerald n'est pas sorti avant euh, l'outre-monde Bon, on imagine que... C'est déjà traduit, hein Oui, il, il, que... il est sur le grill, ouais, il est prévue. sur le grill, quoi, voilà, bon, il est arrivé, mais il a... tu il a... pas fait dans cet ordre-là. Il n'a pas pris le bon bateau, euh... <rire> ou il n'a pas été commandé, tout simplement, l'autre a été commandé, donc, euh... donc voilà, ça va venir, il est sur le grill, il faudra être patient, L'exhibition bien entendu en anglais. Est-ce que les Anglais ont beaucoup d'avance sur nous Oui, quand même. Oui, ouais, ils ouais. ont encore... La bon. gamme est plus développée, oh, ça coup. fait 2 ou 3 ans qu'elle a est... qu été lancée... Euh... Aux US, donc il y, y a déjà pas mal de choses. C'est quoi l'avenir euh, de Edge sur, euh, sur les jeux de rôle euh... ah bah, L'avenir est florissant. D'ailleurs, on ne va plus parler de FFG Edge, on va parler de Edge Studio. Ouais. Puisqu'on le sait depuis la gamme, euh, cet été, oups, cet été ou à l'automne va, va arriver Edge Studio, qui est vraiment maintenant le studio dédié aux jeux de rôle euh, de, de chez Asmodee FFG. Et euh, pour avoir parlé avec eux... Alors, par exemple, sur une gamme comme l 5 k on est tranquille pour quelques années. Mmh, mmh. Et euh, comme ils recentrent entre les mains de gens qui savent faire, les gens de Edge Studio, uniquement le jeu de rôle et que le jeu de rôle, je pense que l'avenir euh, est plutôt favorable. C'est vrai qu'on on était en période de disette ces, ces derniers temps, en particulier sur Star Wars. Est-ce que, est que Star Wars a, a enfin de nouveau... Parce que là, on a compris qu'on était sur une gamme, il y a de l'ambition. Oui. Euh, ils ont, euh, ils sont déjà. On ça sent qu'ils sont, on sent qu'ils sont en phase de rattrapage de retard. Ouais, ouais. Ça tombe bien, nous, on va s'y mettre. Est-ce que pour Star Wars, on, on, on a les mêmes ambitions Star Wars, les nouvelles sont bonnes. C'est-à-dire que là, il y a, on, on le sait depuis longtemps, il y a huit bouquins qui sont déjà traduits. Maintenant, ça va suivre le rythme des parutions. Je peux vous dire, pour avoir discuté avec les gens studio que dès cet automne, on va avoir des arrivées très attendues. Euh, comme, euh, bah, comme euh, No Disintegration par exemple qui est le dernier supplément de la gamme aux confins de l'Empire sur les, sur les chasseurs de primes euh, Ça là elle arrive il va y avoir enfin Dawn of Rebellion qui va être traduit et, et publié bien sûr le livre de base va être publié parce que c'est ça qui nous manque, le livre de base et, et les dés. non la gamme Star Wars repart la hauteur rime le, le, le, le bouquin de règles à hauteur de, de la oui, bande oui, extérieure. Oui, oui, ouais. Ouais, ouais. Le, au confin de l'Empire. Au confin de l'Empire, ouais. le, oui. Oui, il va être édité parce qu'on ne le trouve plus nulle part. Non, on ne le trouve plus nulle part. Ouais. Celui-là va être édité Non, la gamme repart. Le fait que Edge Studio reprenne euh, complètement la main sur le, sur le développement des jeux de rôle euh, annonce de bonnes nouvelles. ok Donc on est bien parti. Que ce soit Star Wars, où là, c'est là où on avait beaucoup plus de mal, on peut dire que l 5 k est sur une lancée qui ne va pas s'arrêter. Mm -hmm. Donc là, on va être alimenté euh, dans les mois à venir. On a l'appel de Cthulhu, dont on en parlera plus tard. Qui a été récupéré par Edge Studio mmh. et qui est lancé et c'est pareil, on va. Il y a avoir... un très beau Jefferson Corner qui va arriver sur le sujet. Ouais, on va en parler. Il serait temps que le Jefferson Corner soit reconnu pour sa qualité. <rire> et si <rire> vous voulez en savoir un peu plus Studio sur J sur, sur non mais vrai, sur Tulu, eh ben il va faudra pas rater. On va en pas le prochain mais celui d'après. Exactement. On va rentrer dans, dans le lourd. Il va y avoir euh, l'anneau unique qui mmh. va qui va se développer. On, on, a, on a des belles choses et Genesis par exemple, oui. le, le système générique mm. euh, de chez euh, FFG US qui va passer en français et, et être publié, qu'on vous présentera sans aucun doute, puisque nous on a clairement euh, dit euh, aux gens de FFG et de que on qu'on voulait être premium sur, euh, sur le jeu de rôle, étant donné que sur la page on a un expert, et j'ai l'impression d'avoir été entendu, parce que on a pu vous présenter tout ça, et on a pu vous présenter vous faire légèrement découvrir l'autre monde en avant-première, avant sa sortie qui est prévue pour la fin de la semaine. Nico, merci. Merci à toi. Vous avez compris, on y reviendra avec une formule un petit peu particulière parce qu'on a décidé qu'on vous présenterait les jeux sans forcément vous saouler avec un let's play, mais avec du let's play. Un peu dedans, ouais. On n'en dira pas plus. Non. Voilà. Mais non. on va essayer de dynamiser ça. Domo sans... arigato. Sans... Sans... Sans... <rire> sans prétention. <rire> Domo arigato gozaimashita. Gozaimashita. <rire> A très bientôt. Je sais pas le dire en japonais, mais je vous souhaite quand même de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a vraiment que ça pour... Je m'en fous, je ne le défonce. Comme dirait Toto. <rire> Allez, à très bientôt. Salut. Ciao Là, je suis à la même hauteur que toi ça t'es bien coiffé ouais toi aussi tu <rire> voir ta barbe ouais, c'est bon ça va ouais. elle est bien ouais Toi, il y en a un qui qui qui qui, qui, qui... ok j'ai toujours ouais. l'impression d'être à bord d'un falcon machin <rire> milieu, moi, quand je suis derrière oui pour le maître de jeu c'est moins sexy pour les joueurs mmh. mais euh, mais tu mets ça sur une table ça, ça envoie toi t'es un grand fan du tableau du, du, du, de, de l'écran ouais. pas de jeu de rôle sans écran ah non ouais je connais des C'est que c'est Toto. On reprend Ouais, on reprend. Sur l'écran Ouais, tu attends, je vais.